Au niveau méthodologique, en effet, il est important de, de pouvoir définir la question des discriminations. Nous l'effectuons à travers des enquêtes dites de victimisation, où les personnes concernées sont les principales informatrices de leur, de leur expérience. Donc on va qualifier, définir les discriminations d'après le ressenti des personnes, et ensuite en qualifiant les faits, donc avec trois euh, grands euh, indicateurs qui sont l'expérience individuelle, les faits, quels sont-ils, et ensuite la typologie euh, sociologique euh, des personnes interrogées. C'est important ce glissement du sentiment de discrimination ou plutôt vers le sentiment de discrimination, car si on se cantonne simplement à l'expérience discriminatoire au sens juridique du terme, euh, on a très vite une boîte noire de la quotidienneté, au fond, des relations euh, stigmatisantes, discriminantes. Or, le livre, il porte sur l'expérience dans, dans l'espace public. Et donc, si on travaille sur la notion d'espace public, on est obligé de travailler sur l'expérience discriminatoire au sens du sentiment. Parce qu'il est rare que la justice intervienne ou que les citoyens et les citoyennes soient en mesure de déposer des euh, euh, dossiers suffisamment constitué pour pouvoir faire reconnaître des éléments discriminatoires. Donc, d'un point de vue sociologique, comme nous ne sommes pas des juristes, on passe par le sentiment de discrimination. Alors, la définition du sexisme protéiforme, mais quotidien, euh, peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler euh, euh, le, le continuum des violences euh, faites aux femmes, notamment, et qui montre, à, à travers des interpellations euh, routinières, euh, dans l'espace public, à travers également euh, ce qu'on peut appeler euh, le, le sexisme bienveillant, etc., etc., c'est-à-dire de choses qui ne sont pas forcément euh, pénalisables, au sens juridique du terme, mais qui rappellent euh, sans arrêt aux femmes euh, qu'elles ont un statut euh, différencié, différent, euh, pour le dire, mais surtout euh, péjoré à travers toutes ces, ces interpellations euh, routinières. Euh, on ne n'évoque pas la question du, euh, comme on peut l'entendre régulièrement, du sexisme ordinaire, parce que le sexisme n'est jamais euh, ordinaire. Dans nos enquêtes, on travaille en deçà des euh, radars du visible, euh, de l'événementiel. Bien sûr qu'il y a des agressions physiques, bien sûr qu'il y a des viols, mais il y a aussi bien souvent des regards furtifs, et c'est cette pesanteur-là, c'est cette menace-là qui constitue au fond la quotidienneté du rapport qu'ont les femmes et, les et plein d'autres minorités à l'espace public. Et pour saisir ça, pour capter ça, il faut avoir ce regard protéiforme, caléidoscopique, de manière à pouvoir cibler y compris ce qui peut apparaître furtif, euh, euh, euh, vaporeux, euh, euh, insaisissable mais qui crée réellement des peurs, des angoisses, et qui constitue au fond le fait d'être une femme dans l'espace public, d'être une femme en relation. Cette menace. C'est vrai cette menace. Qu'est-ce qui euh, l'expérimente Quand on a commencé les enquêtes en 2015, j'avais soumis à Johanna quelques euh, questions pour un, un questionnaire qu'elle a très vite et judicieusement censuré en me disant « Non, Arnaud, il y a plein d'autres choses qui se passent que des propos euh, ou des agressions sexuelles. » Tu vas voir c'est protéiformes et ces enquêtes statistiques et qualitatives, elles permettent de saisir le grammage millimétré des expériences. En fait, lorsqu'on interroge hein, les personnes concernées, on s'aperçoit, euh, concernant le sexisme notamment, que tout rappelle aux femmes euh, que l'espace public ne leur appartient pas, qu'elles n'ont rien à faire dans l'espace public d'une manière ou d'une autre. Alors, notre livre ne parle pas de l'ensemble des discriminations ou de l'ensemble des minorités, euh, même si par tâche, par instant, on arrive à les évoquer. On a voulu travailler sur trois grosses formes majeures de discrimination, trois populations qui se confrontent le plus fréquemment aux discriminations, en tout cas dans nos enquêtes, que nous menons depuis 2015 jusqu'au dernier, hein, 2021, donc ça fait quand même un long temps d'études et ce sur différents territoires hein, avec des éléments quantitatifs très importants puisque tout cumulé je crois que nous dépassons les 14 000 répondants et répondantes dans nos enquêtes de discrimination donc on peut pas dire que nos chiffres sont euh, euh, au doigt mouillé alors dans ces enquêtes là nous avons bien sûr la question du sexisme dont nous avons parlé mais aussi Peut-être parce que nos enquêtes nous ont conduit à cela hein, et les événements récents nous ont également conduit à cela, la question des LGBT-phobies et la question du racisme. Alors pourquoi ces populations Parce que, à la façon des femmes, mais avec des caractéristiques qui leur sont propres, sont aussi des populations survictimisées dans l'espace public. On peut bien sûr penser aux agressions LGBT-phobes, on peut bien sûr penser euh, euh, à l'ostracisme aux regards, aux discriminations et aux violences racistes qui peuvent s'exprimer dans l'espace public, dans les villes euh, en France, dans les villes que nous avons étudiées. Donc, si nous avons ciblé ces trois pôles, sexisme, homophobie et racisme, c'est bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie d'un regard sur ces citoyennetés mises de côté, sur ces citoyennetés mises entre parenthèses, que sont ces citoyennetés minorisées, euh, les femmes ou minoritaires, en termes de genre, de sexualité, d'appartenance ethno-raciale et d'adresse, puisque les questions économiques croisent notamment les questions de racisme. Il est question d'espace public. Donc, euh, comme l'a dit Arnaud, ce sont dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, les trois grandes thématiques qui reviennent dans l'espace public. Si on avait pris un autre champ, peut-être que d'autres éléments, comme l'apparence physique ou le handicap, euh, seraient euh, apparus de manière... Euh, davantage majoritaire. Dans l'ouvrage, c'est d'ailleurs le titre d'un chapitre, la question des discriminations intersectionnelles, euh, qui revient euh, régulièrement, parce qu'en effet, euh, la question notamment du handicap et de l'apparence physique, également des inégalités sociales, revient euh, de manière récurrente, parce que comme, euh, comme il est dit, on peut également euh, euh, cumuler à l'intersection plusieurs types de discriminations dans l'espace public, notamment, comme ailleurs. La question de que font ou ne font pas les témoins, pour près de 85% des cas, les témoins ne font rien. Quelle que soit la typologie dans le temps, c'est quand même quelque chose d'extrêmement récurrent. Depuis 2015, depuis le début de nos enquêtes, dans l'espace public, les témoins n'agissent pas. Le seul moment où ils agissent, de manière favorable, c'est lorsqu'ils ont été confrontés personnellement à cette question. C'est d'ailleurs pour ça que dans la prévention, on parle davantage de solidarité plutôt que d'empathie. Au tout début de l'enquête, cette question des témoins, on va penser notamment aux premières enquêtes menées en 2014 et 2015, y compris avec, avec Johanna. Cette question des témoins, elle était très périphérique dans l'espace public, euh, au sens des débats publics euh, ou euh, des propositions euh, de loi ou de dispositifs des politiques publiques portées sur cette question-là. Aujourd'hui, la question des témoins, que ce soit dans le champ scolaire, dans le champ euh, de l'espace public, est une question récurrente. Encore fallait-il la mesurer. Et depuis 2015, on est sur une stabilité malheureuse des chiffres, alors que... Le hashtag MeToo est passé par là, alors que des grandes médiatisations sur les questions phobie sont passées par là, alors que il y a eu des manifestations autour euh, de la mort de George Floyd. On a euh, de manière très microscopique des influences sur le rôle des témoins, et il est toujours dramatique de voir qu'une partie non négligeable des témoins, 7% en moyenne, interviennent, non pas pour aider les victimes ou les victimes potentielles, mais pour augmenter les discriminations, les opprobres, les regards, les pressions, les stigmatisations sur ces mêmes victimes. Ou le fait de filmer pour le remettre à, ensuite sur les réseaux sociaux. Oui. On ne peut que se réjouir que la loi se, se soit durcie euh, sur, ces, euh, sur ces questions, sur la question des témoins qui sont aussi un engagement citoyen, pour le dire de manière euh, globale.